Connaissez-vous l'histoire de la fable cigale et la fourmi mauvaise La rencontre du chaud, de la bise et du pèse. Une version qui coule, une autre source que la fontaine ne vous déplaise. La cigale 2, le retour de la bise, la naissance du chaud bise. La fourmi ayant du blé tout l'été se à fort bien pourvu quand la bise fut revenue. Mais comment continuer à s'enrichir malgré tout pour qu'une saison mauvaise rime avec la fourmi eut l'idée d'ouvrir un bar bien chauffé Pour attirer les insectes les plus fortunés Les personnes se bousculaient au portillon La fourmi étant avenante comme une porte de prison C'est alors qu'une cigale s'en revenu Par l'odeur alléchée d'un vermisseau bien dodu Frappa à la porte de notre tenancière Pour commander un sandwich et une shop de bière La fourmi fait son calcul devant son bar déserté Rien ne sert plus de courir, tu arrives à point nommé. Remplis ma salle à manger, tu auras ton déjeuner. Et dès que la cigale chante, on voit de partout des clients affluer. Le show et la bise font à universal. les paillettes de part devant les mauvais coups dissimulés, La cigale chante, elle est enchantée, et comment se douter de ce qu'il attendait. Le show et la bise font à universal. Les paillettes de part devant les mauvais coups dissimulés. La cigale chante, elle est enchantée. Et comment se douter de ce qu'il a Le bouche à oreille mène les clients à la fourmi bien avisée. Pour le coup d'un Big Mac, ses caisses sont pleines à craquer Voilà une affaire douteuse qu'il faut contractualiser Je te veux dans mon équipe, elle ouvre tout un univers de salle. Bienvenue chez Universal Le show et la bise font un univers de salle. Où tout n'est que paillettes et sentiments dorés le spectacle est cabaret Il n'en fait pas plus pour la cigale enchantée Le show et la bise font un Un lieu très accueillant pour les plus fortunés nous que la flotte dans le porte blé De notre roturière elle aussi Enchantée Connaissez-vous l'histoire de la fable cigale Qui maintenant la mauvaise La rançon de la gloire, le showbiz Qui lui pèse quand vient la saison nouvelle, elle n'est plus libre de chanter pour le plaisir. La cigale 3, l'avènement de la baisse d'industrie du showbiz La cigale ayant été exploitée toute l'année, se trouva bien fourbu quand la bise fut revenue Elle était allée par mois et par festivaux, du printemps de Bourges à l'automne de Châtellerault Et pendant les temps morts de ses tournées, elle avait gravé ses compos sur des USB Jusqu'à ce que d'épuisement, en sortant du studio, elle s'effondra dans le caniveau, la est fait son calcul devant son corps déserté. Pas de panique, je dois m'organiser. Pour une cigale de perdu, j'en aurai dix de retrouvée. Et pour dix cigales, dix fois plus de sal et dix fois plus de blé. Le show et la bise font un universal, les cigales font leur show et la fourmi leur prend leur blé. Qui aurait pensé que cet animal aurait fait son chou gras et cervelé Le show et la bise font un universal, les cigales font leur show et la fourmi leur prend leur blé. Qui aurait pensé que cet animal aurait fait son chougrat gras et serve S'il y a une morale à tirer de cette fable détournée, c'est qu'il faut lire son contrat. Avant de signer. Et avant d'accabler notre fourmi sans cœur de sans reproche, demandez-vous si à sa place vous ne vous en seriez pas mis plein les poches. Papa, la papa vous chantez, j'en suis fort aise. eh bien, signez maintenant. <rire>